Salut à tous et à tous et bienvenue dans le coin de Dragon Ball Wow wow wow wow stop stop stop qu'est-ce qui se passe à quoi tu joues Gzewan là Je voulais seulement faire une vidéo avec toi 7x Nardi background render eh bien bonjour à tous c'est Sevenix et bienvenue dans le coin Dragon Ball Le chapitre 43 de Dragon Ball Super est enfin sorti alors commençons directement Le chapitre commence plusieurs années dans le passé et plus précisément environ 10 millions d'années On peut y voir le Dai Kaioshin ainsi que le Kaioshin du Sud en train d'éviter une pluie de météorites On apprend... Que la personne qui est à l'origine de cette attaque est le mouton de l'Aïd qui s'est échappé de la maison de Mohamed Enyi. Plus sérieusement, on découvre donc que l'adversaire des deux Kaio est le fameux prisonnier galactique évoqué dans le chapitre 42. On peut voir qu'il absorbe l'énergie vitale de toute une planète et la transforme en une boule qu'il mange afin de créer une sorte d'attaque. Et c'est là que le Daikaioshin se rend compte qu'ils ne peuvent vaincre le mouton de l'Aïd. Ah... Pendant ce temps, la patrouille galactique est en train d'observer le combat, parce que bon, c'est pas eux qui vont égorger le mouton, ça oui, je sais que c'est un bouc, mais je vous emmerde, pour moi ce sera un mouton. D'ailleurs, ce même mouton s'approche des cailloux pour mettre fin à leur vie mais le Dai utilise une technique secrète, le Kaikai Matolu. une attaque qui leur permet de sceller la magie du prisonnier en abandonnant une grande partie du pouvoir divin, ce qui permet alors à la patrouille galactique de venir emprisonner Moro, le fameux mouton. Ah nous nous retrouvons maintenant dans le présent dans le vaisseau de la patrouille galactique avec San Goku, Vegeta, Jaco et Mels ou Melosu mais perso je préfère l'appeler Mels Ce dernier était en train de raconter l'emprisonnement de Moro et le lien entre Buu et le Daikaioshin Petit rappel le Daikaioshin repose dans le corps de Majin Buu, c'est pour cette raison que Buu a été kidnappé par la patrouille galactique dans le chapitre précédent Bref Goku et Vegeta deviennent donc membres de la patrouille galactique, ils ont enfin un travail hein, ces deux chômeurs Et donc du coup ils accompagnent Melosu arrêter des bandits sur une planète euh, X quelconque On découvre alors la vitesse c'est la force du meilleur patrouilleur galactique à travers le regard d'un végéta qui a du mal à comprendre et qui se méfie de Melosu Le chapitre se finit alors après l'annonce de la localisation approximative de Moro Il était en fait chez la boucherie halal du coin vendue à 25,99€ Non plus sérieusement, Goku essaie de localiser son ki afin de se téléporter Mais Moro remarque sa présence, ce qui surprena énormément Son Goku Et ainsi le chapitre s'achève Bon alors deux trois choses intéressantes sur ce chapitre. Tout d'abord, euh, le cas mais le seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de bah, s'affoler sur les réseaux sociaux et sur Internet et sur les forums. Pourquoi Tout simplement parce qu'il serait beaucoup Trop cheaté, le fait que Vegeta ne puisse Pas le voir à l'œil nu, alors que même Alors qu'il a affronté des Jiren, alors qu'il a affronté Des hits, alors qu'il a affronté plein de conneries Et que là un petit bonhomme de la patrouille galactique soit beaucoup trop rapide pour lui C'est problématique, euh, ça nique les, les Cohérences, mais bon après, bon Dragon Ball Super, les incohérences c'est pas la première Fois qu'il y en a, mais en tout cas il y a des Histoires intéressantes qui se disent, par exemple Certaines personnes pensent qu'il euh, serait logique de dire Que Melcio soit peut-être un ange qui expliquerait Du coup bah, sa vitesse, mais je sais pas ce que parce bah, qu'un ange foutrait dans la patrouille galactique Enfin je sais pas Après possible c'est peut-être à voir En tout cas ça explique bien cette incohérence Mais peut-être que c'est du coup bah, juste une incohérence Après bah pour parler de Moro Je trouve ça très intéressant le fait que tu vois On a enchaîné Jiren qui était un monstre colossal de puissance Ensuite Broly Bon Broly j'en parle même pas mon pote Et là du coup tu vois on a Moro qui ne fait pas dans la puissance Mais dans la magie une sorte de Master God Babidi en mode Et ça c'est vraiment génial Parce que je pense qu'il y a vraiment euh, tout un... Tout, euh, tout un domaine tout un univers à exploiter euh, sur cela et ça change du coup c'est un peu du nouveau même si après il y a de nombreuses personnes qui n'aiment pas trop le Kara design de Moro référence à toi Kotori mais euh, du coup bah comme j'ai pu le dire sur le discord euh, d'ailleurs il y a le lien dans la description si vous voulez le rejoindre il serait peut-être probable que du coup le design de Moro change et qu'il va peut-être se transformer enfin en tout cas on verra et euh, d'ailleurs aussi on peut parler peut-être du Kaikai Matolu, le Kaikai juste pour vous rappeler c'est la technique à utiliser le Daikayoshin pour euh, sceller la magie de Moro durant quelques années et euh, en contrepartie, abandonner son pouvoir divin. Euh, je trouve pas ça anodin qu'on nous euh, donne cette information, car peut-être euh, il serait envisageable que, par exemple, Son Goku ou peut-être Vegeta utilise cette technique. Ça permet peut-être de rééquilibrer les puissances et du coup, bah, de, de les faire baisser d'un niveau. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à exploiter avec cette technique qui est, ma foi, bah, du coup, très intéressant. Après, j'attends qu'on nous explique comment Moro a fait pour s'échapper de sa cage. Mais ça, du coup, je pense qu'on verra ça dans le chapitre 44. Un chapitre assez sympathique qui fait avancer un peu l'histoire même si euh, le passage avec Melisseux qui, qui, qui arrête les bandits ne sert pas à grand chose à part de se rendre compte de, euh, des capacités euh, des capacités hors normes de Melisseux et euh, voilà n'hésitez pas à me donner du coup à votre avis dans les commentaires j'y répondrai mais en tout cas je pense qu'on va s'arrêter ici donc euh, si vous avez aimé n'hésitez pas lui et si vous n'avez pas aimé ne mettez rien n'hésitez pas à vous abonner partagez aussi la vidéo bye C'est le